Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à Inkscape. Euh, je vais répondre à la question posée sur le forum Linux Graphique, à savoir comment faire ce type d'illustration. Alors il existe donc le tuto de logos by Nike, donc c'est en anglais. Euh, donc je vais faire le tuto basé sur euh, sur ça et j'espère que mon explication aidera à, à réaliser donc ce type de logo. Donc je vais refaire tout ça. On va dans fichier nouveau. On va importer donc les deux documents modèles. Donc je vais faire fichier importer. On va importer donc la première image qui s'appelle modèle 02. Voilà, hop. Et puis je vais importer également euh, le modèle bois, comme ceci. Et comme d'habitude, je vais aller dans objet. Je vais faire apparaître la fenêtre objet, qui nous permet de mieux comprendre comment Inkscape est structuré. Et on voit ici qu'il y a le calque 1. Et lorsque je clique sur la petite flèche, on voit qu'il y a deux images, les deux images que j'ai importées. Donc l'image ici, euh, modèle 2, que je vais renommer modèle 2 pour plus de compréhension, et l'autre image qui s'appelle bois. Voilà. Et le calque 1, je vais le renommer en modèle. J'appuie sur Entrée pour valider, je verrouille tout ça, je vais diminuer l'opacité à 50%. Je clique sur le petit plus pour créer un nouveau calque que je vais appeler Illus. Voilà. Et le calque Illus s'est placé au-dessus du calque modèle. Donc ceci étant fait, je clique sur la molette de la souris pour zoomer comme ceci et je vais faire avec l'outil courbe de Bézier ici je vais faire une première partie de la ligne. Donc je clique ici, je me mets à peu près à ce niveau là, je clique une deuxième fois et j'appuie sur Entrée. Maintenant avec l'outil Éditer les nœuds, alors je, le raccourci c'est N ou F2, on va pouvoir tordre cette ligne droite, donc on se met à peu près ici, on clique, on glisse. Euh, on va faire un rectangle de sélection de façon à faire apparaître ici les deux poignées. On a tordu un petit peu la ligne et on va pouvoir jouer avec les poignées. Donc je clique ici sur cette petite poignée. Euh, enfin plutôt on va cliquer sur le rond qui devient rouge lorsque je suis bien dessus. Et j'appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Et je peux déplacer comme ceci mes poignées à l'horizontale. Vous voyez, hop, de façon à coller le plus possible au modèle. Là je peux venir déplacer ce nœud ici comme ceci, voilà c'est pas trop mal, hop, allez on va dire que c'est bon, donc on voit Kingscape dans le calculus il a créé un pass, c'est à dire un chemin, on va dupliquer ce chemin, donc pour dupliquer on peut faire un clic droit ici et faire dupliquer, voilà, on peut également cliquer là dessus pour dupliquer ou aller dans édition dupliquer, comme ceci on a maintenant un autre chemin qui a été créé juste au dessus de l'autre ce chemin on va lui faire un petit retournement horizontal euh, le magnétisme est activé parce que cette petite option là vous voyez elle est un petit peu grisée, donc ça veut dire que c'est actif si je clique maintenant sur mon objet vous voyez lorsqu'on va sélectionner notre objet il faut bien que la flèche blanche avec euh, la petite flèche multidirectionnelle apparaisse. donc je clique je glisse et si je me mets à cet endroit là hop le magnétisme m'indique que les deux nœuds sont bien l'un au dessus de l'autre on va sélectionner ces deux objets donc clic droit on fait un rectangle de sélection et on va euh, aller dans. Euh, comment dirais-je Voilà, on va sélectionner l'outil d'éditer les nœuds, sélectionner ces deux nœuds et les joindre en cliquant là-dessus. Euh, ou alors en faisant le raccourci Shift J. Ceci étant fait, alors je vais un petit peu réduire tout ça. Voilà. On va encore dupliquer cet objet. Alors je me mets ici, clic droit, dupliquer. Tac-tac. On a bien deux chemins qui sont l'un au-dessus de l'autre. Le dernier sélectionné, je vais lui faire un petit retournement vertical. Je clique, je glisse, en appuyant sur Ctrl pour rester bien à la verticale. Voilà. Je sélectionne ces deux nœuds. Alors, soit rectangle de sélection, soit je clique sur le premier, j'appuie sur Shift, je clique sur le deuxième. Je sélectionne l'outil éditer les nœuds, et ici, je vais non pas joindre les nœuds, mais créer un segment. Alors, pour créer un segment, on clique là-dessus. Et pareil ici, je crée un segment alors pour ceux que ça intéresse, le raccourci c'est Alt J, et on a créé le segment. On n'oublie pas d'enregistrer ce document, je vais l'appeler 03, enregistrer. Voilà, je sélectionne ici l'outil créer des cercles et des ellipses, je vais créer un premier cercle. Alors j'appuie sur CTRL, et si j'appuie sur SHIFT, vous voyez ça me crée le cercle par rapport donc à son centre, et je peux l'agrandir et le diminuer par rapport à son centre. Donc là, on va dire que c'est bon. Je sélectionne l'outil flèche noire. Je, sé... je place correctement le cercle ici. Voilà, je le duplique. Donc on a vu que CTRL-D, ça fonctionnait très bien. Je déplace ce cercle ici. Et pour rester bien à l'horizontale, la... j'appuie sur CTRL. Voilà, Je sélectionne les deux nœuds en appuyant sur SHIFT et sur le cercle ici. On a bien les deux cercles sélectionnés. Et on va les, les unir. CTRL-PLUS ou on peut les combiner. Alors On va faire combiner CTRL-K. On a donc maintenant... Qu'un seul euh, calque-objet pour les deux cercles. On duplique, CTRL D, on déplace vers le bas, en appuyant sur CTRL, on sélectionne et on fait CTRL-K pour n'avoir ici qu'un seul calque objet. On va sélectionner ici notre forme là et on va aligner tout ça correctement en cliquant là-dessus. Donc par rapport au dernier sélectionné, je l'aligne verticalement et horizontalement. On va maintenant dans chemin et on va faire différence. Et on obtient comme ça notre forme alors là ce qu'on qu va faire c'est qu'on va grossir l'épaisseur euh, du contour on va faire un clic droit ici et on va passer par exemple à 8 alors 8, euh, on va peut-être même passer à 10 de façon à ce que ça colle à peu près comme ceci Alors, on va dire que c'est bon ou alors si on veut être encore plus précis on clique ici pour faire apparaître la fenêtre fond et contour, style de contour on va passer à 12 allez 11, je vais mettre 11, voilà, euh, je vais mettre donc un fond rouge par exemple, ça devrait être pas mal, on va dupliquer cette forme, vous voyez j'ai qu'un seul objet, je duplique, CTRL D, j'ai maintenant deux objets, euh, là je vais augmenter, je vais passer par exemple à 16, allez on va dire que c'est bon, je vais changer de couleur, de fond, je vais mettre euh, jaune, et le contour on va le mettre en, en bleu, et là ce qu'on va faire, on va séparer tout ça en cliquant là-dessus. Alors lorsqu'on clique là-dessus, donc nous crée un groupe et dans ce groupe il y a deux objets. Un objet pour le contour et un objet pour le fond. Alors l'objet pour le fond on n'en a pas besoin donc on peut le supprimer en cliquant là-dessus. On va faire la même chose pour cet objet là, on va cliquer là-dessus. Alors le raccourci c'est CTRL-ALT-C et on a un groupe avec deux objets. Euh, tut tut tut tut. Là aussi on va supprimer le fond rouge, on n'en a pas besoin. Euh, cette partie-là, on va la descendre d'un cran. Donc on peut cliquer là-dessus, ou on peut euh, cliquer également là-dessus. Vous voyez, ça va le faire descendre d'un cran. Alors c'est pas. c'est plutôt le groupe que je dois descendre. Voilà, comme ceci. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir décomposer tout ça. On va sélectionner les deux objets. Alors je ne suis pas sûr que ça marche parce que c'est deux groupes, on va voir tout de suite ce que ça donne. Chemin, et si je fais euh, tout, tout, tout, euh, différence, non ça ne marche pas, il va falloir dégrouper tout ça. Voilà, et là je pense que si je fais différence ça devrait être bon. Voilà, ce qui me permet d'obtenir donc euh, ce que je souhaite, c'est-à-dire un contour extérieur et un contour intérieur. Bon le contour intérieur n'est pas vraiment euh, pile poil sur le modèle, mais l'idée est là. Il aurait peut-être fallu que je fasse des contours un peu moins épais, mais c'est pas très grave. Euh, maintenant, je vais dans « Chemin » et je fais « Séparer » ici. J'ai maintenant quatre objets. Donc le premier ici, on va mettre ça en rouge, qu'on va pousser à l'arrière, on va le descendre. On va soustraire par rapport à celui-là, je fais « Chemin » et je fais « Différence ». Voilà. Et il me reste celui-là. Euh, celui-là, j'en ai pas besoin, je le supprime tout de suite. Donc j'ai maintenant trois, euh, deux objets. L'objet « Contour », et l'objet du centre alors pour l'agrandir soit je m'amuse ici euh, à remettre un fond vous voyez avec peut-être une épaisseur non pas de 16 mais de 10 voilà alors on, on fait comme tout à l'heure on convertit le contour en chemin ce qui nous fait donc plusieurs objets dans un groupe et on les combine on peut faire ça hop on fait union à ce moment là j'ai bien deux objets j'ai encore un groupe que je vais euh, enlever J'enlève mon groupe. Pour enlever, groupe, enlever le groupe, c'est Maj-Ctrl-G. Et voilà. Alors on va mettre une petite couleur grise aux deux objets. On clique sur gris à 70. Euh, je terminerai le tuto en, en utilisant donc le modèle ici. Donc Pour cela, il faut que je le déverrouille. Je vais peut-être augmenter ici l'opacité. Je remets une opacité à 50. Euh, je vais dans Chemin, Vectoriser, ici, un objet matriciel, Mettre à jour. Euh, seuil de luminosité, on va faire inverser, Mettre à jour, ouais, c'est à peu près ce qu'on souhaite, peut-être augmenter un peu, Mettre à jour. Allez, on va dire que c'est bon, je valide. Voilà, je peux fermer cette fenêtre, je déplace tout ça. Alors je projette ça au premier plan il faut que mon passe soit dans mon calculus, donc ce que je peux faire éventuellement, je fais un coupé, je me mets sur le calculus, et je fais édition coller sur place. Voilà, je réduis tout ça. Hop, je zoome. Euh, pour désactiver le magnétisme, je clique là-dessus. Voilà, on va dire que c'est bon. Donc je sélectionne ici cet objet, je sélectionne, c'est celui-là je crois, Ouais, Celui que je vais faire disparaître. Hop, donc en appuyant ici et en appuyant sur CTRL, je sélectionne les deux calques-objets que je souhaite, ici, Soustraire. Alors Soustraire, j'ai plutôt utiliser pardon, Différence. Voilà, je masque mon modèle. Et l'avantage, c'est que, alors c'est pas ça que je voulais faire, je voulais faire apparaître la... les propriétés du document. Et si je clique sur arrière-plan Damier, on voit qu'il y a la transparence un petit peu partout. Euh, voilà pour ce petit tuto, merci d'avoir suivi. Euh, voilà, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.